Le président s'est emparé le 25 juillet dernier des pleins pouvoirs, que le pays, en tous les cas temporairement, est clairement sorti du cadre démocratique. Le Canada notamment l'exprime très clairement. هل أنت من بين هذه الأطراف التي قصدها الرئيس التونسي قيس سعيد دون أن يسميها؟ طبعًا. طبعاً، وأنا أعتبر في هذا الموضوع أنا أوكي يعني في كثب تقرب بذلك؟ مش تقرب بذلك، أنا أفتخر بذلك